Qu'est-ce que la tricherie? Communiquer avec une autre personne lors d'un examen pour obtenir de l'aide, des éléments de réponse, des explications ou pour comparer vos réponses. Ça peut aussi être d'utiliser du matériel non autorisé par l'enseignant, par exemple une feuille de notes personnelle ou un logiciel. Ou encore, de remettre essentiellement un même travail réalisé pour un autre cours sans l'autorisation de l'enseignant et ce, même si vous en êtes l'auteur. Qu'arrive-t-il lorsqu'on est surpris à tricher? Vous devrez vous expliquer devant votre enseignant ou devant la direction de l'établissement. Vous vous exposez à des sanctions comme obtenir zéro à votre évaluation, zéro pour l'entièreté du cours, ou pire, une suspension ou un renvoi du cégep. Quels sont les impacts de la tricherie? En trichant, on n'acquiert pas les connaissances qui nous serviront plus tard. Imaginez-vous en train de passer une entrevue et que l'employeur vous pose une question dont vous devriez en principe connaître la réponse. Ou pire, imaginez que votre employeur vous demande d'accomplir une tâche ou une production, il s'attendra certainement à ce que vous soyez en mesure de la réaliser par vous-même. Comment ne pas céder à la tentation de tricher Donnez de l'importance à vos études en prenant le temps de bien organiser votre travail, de faire des fiches d'études et de surligner les éléments importants dans les textes. Faire tous les exercices proposés par les enseignants. Bien vous préparer aux examens pour éviter d'être pris par surprise. Et ne pas hésiter à rencontrer vos enseignants et leur poser des questions. Ils sont là pour ça. N'oubliez pas, vos études vous permettent d'investir dans votre avenir.